sur la ressource ISNEO, disponible à tous les abonnés du réseau des bibliothèques de Perpignan, Méditerranée, Métropole. Si vous adorez lire des BD ou des mangas, cette ressource est faite pour vous. Nous sommes à présent sur la page d'accueil d'ISNEO. Sur la droite, vous avez accès à votre compte. Vous pouvez lire jusqu'à 10 documents par mois et reprendre vos lectures en cours. Il y a également un mode destiné aux enfants qui leur permet de lire des BD de leur âge. Sur la gauche de la page d'accueil se trouve un menu complet qui permet d'accéder aux sélections et nouveautés mises en avant par ISNEO, au top des documents les plus consultés par les usagers, à une classification par thème qui reprend les actualités du moment, à une classification par genre, action, fantaisie, romance, etc. et l'accès au catalogue général. Sur cette page, vous retrouvez l'intégralité des BD et mangas présents sur Isneo. Ici, le tri est effectué automatiquement par dernier ajout. Vous avez la possibilité de modifier ce critère de tri. Sur la gauche, vous avez la possibilité d'affiner votre recherche par genre, thème ou auteur, etc. Vous avez envie de lire Lucky Luke Je vous invite à utiliser la barre de recherche. Il ne vous reste plus qu'à choisir l'album qui vous intéresse. Vous arrivez alors sur une page descriptive de la BD. Pour commencer la lecture, cliquez sur l'icône « Lire l'album ». En bas de votre écran, plusieurs choix de lecture s'offrent à vous. Zoomer, dézoomer, mettre en plein écran, accéder à toutes les pages choisir entre une page ou une double page, changer le mode défilement et quelques paramètres avancés. Ainsi s'achève cette présentation. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous souhaite une bonne lecture et à bientôt pour découvrir les ressources numériques du réseau de Perpignan-Méditerranée Métropole.